Nous avons vu jusqu'à présent qu'il est possible de créer un logiciel, un programme pour Sphero, qu'il va suivre. Donc, par exemple, je demande à Sphero de rouler vers l'avant à une certaine vitesse pendant 10 secondes. Et si j'appuie sur Démarrer, Sphero va se déplacer à une vitesse de 120 pendant 10 secondes. Avec les blocs Événements, il est possible de faire. Un programme parallèle. Donc, par exemple, si je prends le premier bloc qui est lors d'une collision, Sphéro, tant aussi longtemps qu'il se déplace sans obstacle, il va faire le programme. Mais si il y a une collision, s'il fonce dans un objet, là, je, je peux lui demander de faire un deuxième programme qui est en parallèle. Donc, par exemple, je pourrais lui demander, lorsqu'il fonce dans un objet, de faire un son. Donc, par exemple, il pourrait faire un bruit de chat s'il fonce dans un objet. Donc, avec les blocs événements, c'est possible lorsqu'arrive justement un événement, quelque chose pendant que Sphero exécute son programme régulier, de faire un programme en parallèle. Donc, nous pourrions avoir un programme lorsqu'il y a une collision, mais aussi à l'atterrissage, c'est-à-dire lorsqu'il tombe puis. Il frappe quelque chose lorsqu'il est en chute ch libre, lorsqu'il tourne rapidement pendant la charge et lorsqu'il n'est pas en charge.